Une maison en pain de vis au barreau de sucre d'orgie. Sans chercher midi à minuit, il est certainement possible de ne pas y crever de faim, même après deux bonnes semaines à jouer le casanier. L'alcool y est remplacé par le lait, dont le goût inhabituel ravit les amateurs de subtilité. Jamais on n'aura construit pareille demeure, est-elle faite pour durer Nul ne le sait, mais au moins elle aura eu le mérite d'exciter. Les poignées de porte elles-mêmes sont de fines œuvres d'art, toutes uniques et polies, chaque jour par une majordame attentionnée. Les polissons en cuisine sont commis aux pires préparations. La soupe demeure leur spécialité, car un peu fainéant sur les bords, ils aiment à réduire les restes de la veille en un velouté des plus crémeux. En faire deviner la composition à leurs convives est alors une de leurs joies les plus exquises, d'autant qu'ils mentent allègrement sur la question. Ils ont remarqué qu'il était facile de faire passer n'importe quelle sardine pour du homard, pourvu d'avoir prévu les bonnes épices et le discours qui va avec. Leur bouillabaisse ravira les clients les plus exigeants, c'est certain. Ce serait même justice de préciser que de nombreuses personnes ne viennent que pour cela. Pour ça, elle la ratatouille tout de même. Un peu délicate à digérer, à réserver aux métabolismes les plus robustes. Mais quelle délice Elle accompagnera sans fausse note votre boudin de créole et sera laissée place à une petite julienne aux légumes assortis. Assez pour la nourriture toutefois, les plaisirs du palais sont exquis, mais ne doivent pas nous porter à négliger ceux de nos oreilles. Rater les concerts organisés chaque semaine dans l'établissement tient de la barbarie tant l'univers baroque y est porté au nu. La remise de peine accordée aux prisonniers qui participent à ces spectacles y est pour beaucoup. La maison est d'ailleurs très fière de participer à la réinsertion de ces personnes en difficulté, et il n'est de plus belle récompense après un tel travail social accompli que le sourire imparfait d'un détenu détendu et surtout non tenu.